On s'est dit, on va pas se casser la tête. De toute façon, ça sera des messages subliminaux. Les jeunes verront rien. De toute façon, ils sont cons. Vous filmez, là? J'ai vu que vous avez une caméra, donc à mon avis, ça doit être pour filmer. Globalement, ce que j'aime après, c'est, euh, c'est surtout combien, c'est Com... qui la chanteuse et combien. Ah, faut que je m'assoie Ah non, mais bon, je sais pas, on m'a mis une chaise, mais je me suis assis et il y a... Y a une... la coïncidence fait que le cadre est bien fait, mais bon. En 2009, euh, on a reçu une commande de Billy, Billy Bronson, parce que, bon, en gros, la commande, c'était, voilà, euh, je travaille pour Virgin, euh, Virgin Mobile, là, là, là. euh On a besoin d'un clip pour euh, promouvoir euh, Virgin Mobile. Et, euh, bon, à l'époque, il s'avère que Lady Gaga euh, avait un, un tube qui s'appelait, enfin, une, une chanson qui s'appelait euh, Téléphone, donc on s'est dit, tac, pas Virgin Mobile, Téléphone, tac, ça, a quoi, tu vois on va en faire un clip. Bon après le truc qui calait pas c'est que ça s'appelait Virgin et Claude c'était Lady Gaga, tu vois, bon euh, pas très vierge la dame. Mais euh, ben bon, bon on s'est dit on va faire plutôt du placement de produits un petit peu, mais ça subliminaux, euh, les jeunes ils sont cons, ils vont rien voir. Euh, mais il faut bien qu'ils fassent leur connerie pour qu'ils s'en rendent compte après. Moi j'ai vu un chiffre il y a pas longtemps qui disait que 70% des jeunes. Euh, euh, leur clip, leur vidéo préférée sur euh, sur YouTube, c'était les clips. Voilà. Vous pouvez me croire ou pas, mais la vérité dit euh, la vérité. Donc bon, on est parti pour faire le clip. Ça s'est bien pass passé globalement, sauf que Lady Gaga, elle était un petit peu euh, chanteuse d'opéra, tout ça. Elle avait ses, ses délires à elle, du style, euh, tous les deux minutes, fallait éteindre la caméra parce que ça lui faisait mal aux yeux les projecteurs aussi. Je dis Mais tu veux comme on éclaire comment le, le film, on va pas faire ça à, à la bougie. Il dit, ah, euh, les animaux, euh, les ours polaires, vous utilisez beaucoup d'électricité, ça les tue. On a mis trois jours pour faire le clip. Après, récemment, j'ai rencontré un peu Kanye West aussi. Euh, en fait, c'est Miley Cyrus qui avait entendu parler de moi par rapport à Justin Timberlake. Enfin, je dis des noms comme ça, vous avez l'impression que je suis super connu ou que je connais plein de monde. En fait, euh... c'est vrai. Mais du coup, bref, euh, Miley Cyrus m'a euh, appelé, nanana, elle m'a dit, ouais, ça peut être sympa, euh, tout, qu'on fasse un clip, nanana, et puis après, moi, en contrepartie, je te fais, je te mets sur les, pl les bons plans de Kanye West. Ouais. Bon, Kanye West, euh... Moi qui aime la musique classique. Euh... Donc, elle, tu lui as dit, ouais, vas-y, mets-toi toute nue sur une boule, tu lèches une masse. Euh... Elle a dit, ouais, ouais, ça a l'air bien. Enfin, je sais pas ce que vous leur faites à vos gosses, mais... Euh... Enfin, doucement, quoi. Même la drogue, ça fait pas ça. Enfin, je sais pas, quand tu regardes les premiers... Euh... Les premiers clips, ils sont là, ils font des trucs... Euh... Ils font des trucs sympas sur Disney. Tout est beau, tout est coloré. Et puis après, tu as Miley Cyrus qui montre sa... Euh, en public comme ça, même Sharon Stone l'a pas fait. Euh... Non, doucement, quoi. Enfin, c'est bon. Euh, les gens vont rigoler parce qu'il y a du cliché, mais euh, à la base, ça c'est une commande du BTP. C'était pour promouvoir les. Euh, euh, le bâtiment. Parce que, euh, ils se sont dit, ça peut être sympa, euh, c'était... Ça reste entre nous, hein. C'est pas filmé de toute façon. C'était une commande de Manpower. Voilà, à la base. Et euh, du coup, elle l'a fait, et euh, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, Manpower cartonne, et qu'il y a un pourcentage de femmes euh, beaucoup plus important dans l'entreprise que, que d'hommes, quoi. Mais si vous voulez savoir les anecdotes comme ça de clips, euh, vous me dites, hein, moi j'en ai plein. Hein. Euh, globalement, oui, les filles, ça aide, parce que plus elles se trémoussent bien, et plus, euh, tu vois, on voit des décolletés, on voit des trucs, euh, plus elles se penchent bien, tu vois. Plus, euh, bah, ça fait vendre. Mais les gens ils écoutent pas de musique euh, sur YouTube. Ils regardent la musique. C'est différent. Est-ce que vous voyez euh, la plateforme Vevo? Déjà vous travaillez avec eux. Bon, euh, quand vous tapez un artiste, euh, globalement vous euh, vous tombez d'abord sur son clip. Et puis après il y a souvent euh, des connards qui mettent la. prennent la musique et qui mettent des vidéos ensuite où ils disent ouais, on va mettre juste les. On va faire une version karaoké, okay, on met juste les paroles. et ben, ces vidéos-là, ils ont beaucoup moins de vues que le clip. Et les gens, ils aiment bien regarder la musique. Et une musique, ça se regarde. Ça s'écoute pas.